On a créé de nombreux espaces lecture qui n'existaient pas auparavant. Il y avait un besoin criant déjà d'espaces confortables avec des banquettes, des fauteuils. Le numéro un, c'était la demande de pouf, plus grand succès, c'est l'espace mezzanine. Sinon, en fait, c'est un espace qui évolue tout le temps. Souvent, les élèves sont surpris quand ils rentrent, l'espace a changé parce qu'il y a une activité différente qui va se produire ou qui s'est produite avant. Et moi, si j'ai un cours tout de suite après, je m'adapte. Ça me donne aussi des nouvelles idées pour, euh, pour travailler autrement. Potentiellement, tout peut bouger et tout bouge. En fait, la disposition fait que les élèves eux-mêmes vont faire des propositions à partir, bien sûr, de ma proposition pédagogique de départ. Mais c'est eux qui vont en fait, faire évoluer la séance, intégrer un nouvel élément, parce qu'il y a un élève qui a apporté une nouvelle idée qui me semble vraiment intéressante. Ah, bah oui. oh, t'as des trucs pas mal donc ça se crée au fur et à mesure. Et là, je vois bien que même si moi j'ai mon cadre, je, sais ce que je, je connais mes impératifs, je sais ce que je veux caser dans ma séance, mais souvent ça reste, ça reste ouvert.